Salut tout le monde, bienvenue à Weedman, aujourd'hui vidéo, cadeau d'un abonné, euh, grosse boîte ici, euh, l'abonné vous le connaissez, c'est Jean, il m'avait donné euh, 10 échantillons de cannabis contenant du CBD euh, qui venait de la SQDC et de l'OCS Ontario Cannabis Store, écoute Jean, t'es un fou, euh, il me l'a pas averti, euh, il m'avait prévenu pour les, les échantillons de CBD. Euh, il m'avait contacté sur Instagram. Mais là, c'est vraiment une surprise. D'après moi, ça doit être un cadeau pour mon chat. D'après moi, ça doit être un cadeau pour mon chat. Parce que je sais que... Euh, Jean aime beaucoup, beaucoup euh, Lucky, mon gros chat. Là. Et puis, euh, il aime aussi mon bébé chat. Et puis, le nom de mon bébé chat, là, je sais que... C'est pas tout le monde qui est sur Instagram. J'ai annoncé son nom sur Instagram. Il s'appelle, c'est un nom anglophone, il s'appelle Indy. Euh, Indy pour Indica, vous l'avez deviné. Donc, euh, il est juste là le chat, c'est pour ça que je vais chercher. Il grossit, il grossit. Euh, ça s'en vient un gros chat. Il se colle un peu moins qu'avant, il se sauve même de moi. Là. Donc euh, je vous présente Indy, il va sûrement apparaître là, un peu là, dans quelques vidéos, euh, en compagnie de Lucky. Il aime beaucoup Lucky, il se colle beaucoup dessus. Fait que euh, le voici, le voilà. Alright, euh, je me suis amené mon équipement, tout mon équipement, pour être bien prêt à ouvrir ce gros colis. D'après moi, c'est un cadeau pour mon chat, euh, ou sinon c'est un cadeau pour Winman, mais c'est si un cadeau pour le chat, c'est un cadeau pour Winman aussi. Ok, je ne te dirai pas qu ce que je fume, ça ne peut pas faire de publicité sur ce produit-là, mais euh, c'est un produit exo. J'aime pas trop la l'arôme. Ok, les boys. <rire> Jean, t'es fou. Je vous ça avec vous autres. En passant, merci à toutes les 1000 euh, mille, mille abonnés sur Instagram. Instagram, c'est quand même assez euh, récent pour moi. Euh, depuis que Man, là, je suis avec je, Winman, j'ai jamais été au, autant sur Instagram. Puis, mets abonnés sur Instagram. C'est vraiment super bon. Puis, je pense que les gens, ce qu'ils aiment beaucoup, là, euh, de mon compte Instagram, c'est pas nécessairement mes photos, mais plutôt euh, les annonces que je fais dans ma story. Euh, c'est vraiment là que je suis le plus actif. Vous aimez les photos que je mets, mais c'est plutôt ma story, là, que je mets beaucoup d'accent là-dessus, sur Weed euh, oui, Indicoman. Je vais dire salut à John. John, euh, je l'ai rencontré tantôt à la SQDC à l'Acadie. Euh, J'ai été faire un tour pour essayer de me procurer le Pink Kush de Grell. Euh, on m'a dit que le Pink Kush de Grell est en succursale, mais pas en ligne. Il y a plusieurs abonnés qui m'ont envoyé des photos du Pink de Grell. J'ai pas été assez rapide. Et puis, euh, je vais dire salut à John qui m'a serré la main, puis j'étais bien content de jaser avec toi Mon ami John OK On roule ça La grosse boîte de Jean <rire> C'est comme un cadeau de Noël <rire> Je sais pas c'est quoi OK Hey c'est une grosse boîte Ça doit être un gros cadeau, j'ai aucune idée c'est quoi <rire> Il y a plein de choses je le savais. Ça commence avec le chat. <rire> Deux variétés de, de petites collations pour les chats. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, il y a du cannabis, les boys. Il y a du cannabis. Eh, hey, moi. Qu'est-ce que c'est Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, Il n'y a pas Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que c'est, bro Mais voyons donc, Jacques. Oh, my God, man. Mais voyons, voyons, voyons, voyons. Un contenant, pour mettre du cannabis transparent, merci beaucoup, merci beaucoup, je pense qu'il y en a plusieurs comme ça, je vais pouvoir toutes les mettre un par un, comme ça, ça va être super beau, super clean. C'est un malade, tout avec une couleur de, de top différent. Qu'est-ce que c'est ça? Un plus gros contenant? J'espère que c'est pas trop fragile. Je sais pas c'est quoi ça, même. Un bol pour les chats. Qu'est-ce que tu m'as man? Un bol pour les chats, je crois. Deux bols. Du bol <rires> <C 'est -tu... rires> Avec un bol pour de l'eau. Eh hey, my God, my God. Je à mes chats. Je pense que je vais être obligé de m'ouvrir une chaîne pour mon chat. Une chaîne de chats. Oh my god! Plein de papier, mon gars. Plein de papiers à rouler. Hey, merci. Ça, c'est toutes deux pièces chaque, les gars. C'est du cash, ça, là, là. Il y a au moins 20 pièces là-dedans, les gars. Hey, merci, Jean. Merci, merci, merci. Merci. Hey, même le briquet. Go, abs, Go. Hein, sur mon Instagram, j'ai mis des photos que j'allais au Canadien. J'ai été au Canadien une fois. Oh, super de beau plateau. The Real Natural Way to Roll. Hey, c'est du cash, man. C'est gros, il est gros en plus. Hop, ah, puis ça vient de Raw. C'est un original de Raw. Tabarouette. Ouais. un authentique. Tabarnouche, man. Fuck. Encore des souris pour les chats, des jouets pour les chats. Tabarouette, tabarouette. Ah, il va nous avoir des affaires qui vont traîner en terre, ça. Ah, Merci hein, pour le plateau. Les papiers, là, tout ça, là, je vais tout utiliser ça. Là, je vais tout utiliser ça, mais tout utiliser le plateau. Ça achève, les boys, ça achève. Un autre contenant, pour mettre du cannabis. Qu'est-ce que tu m'envoyais là? Un livre! Un livre, c'est quoi? Oh my God! Des cartons pour écouter, pour faire des cotes. La place de toujours courir après ma carte d'affaires. là, Une carte d'affaires. Euh... Un cendrier, mon chum, avec un autre briquet. Un cendrier élément. Oh, élément, c'est une marque euh, une marque de papier, en tout cas. Avec un briquet. Tabarouette, mon chum! Super, super! On se croirait à Noël. Tabarouette! Et pour terminer, le, le super cadeau encore, des échantillons de cannabis. Fuck, man! Non, non, tu m'as donné des gros échantillons, man. C'est pas nécessaire, des gros de même. Quatre gros échantillons. Non. T'es-tu sérieux? OK, OK, c'est ça. On est avec les produits euh, avec CBD. Le Moon. Le Moon euh, OCS. Merci d'avoir écrit. Merci. Un produit de l'Ontario. Euh, c'est 4.5 de THC. 10 CBD, on sait qu'en haut de 8 là, pour Winman, en haut de 8, là, ça commence à être très efficace. En bas de 8, le CBD, c'est moins intéressant pour Winman. Euh, le Membo A's de l'OCS, euh, Jean, je pense qu'il reste euh, proche de Gatineau. Puis on sait que Gatineau, c'est à côté, là, à, à 30 minutes, même pas, de Ottawa. Et puis c'est là qu'il se présente à Ottawa, en Ontario, pour acheter des variétés avec CBD. Son troisième échantillon, là, qui... Ah non, deuxième échantillon, OK. Seulement 3 de CBD et 5.5 de THC. Ça, je trouve ça ordinaire. Le Mango Aze. Excusez, je ne sais pas pourquoi j'ai dit 3, là, CBD, c'est 9. 9. 9 CBD. 9 CBD, 5.5 THC. Très intéressant. Troisième produit, le Tweed Balance. Moi, j'avais essayé les... Euh... Emballage neutre. Euh, tweet Balance, celui-là, exactement, non. Lui aussi, pareil comme l'autre, CBD 9 et THC 5.5. Les mêmes pourcentages. Et le quatrième, croyez-le ou non, croyez-le ou non, euh, SQDC, exactement, SQDC. Tokyo Smoke. Vous connaissez Tokyo Smoke, euh, la nouvelle marque, là, avec l'Equalize. Les L'Equalize, il y a du THC à 6.5 et du cbd à 11 donc c'est pour ça là que il se l'est procuré je vais juste regarder je vais juste tricher un peu pour euh, le equalize ok tokyo smoke tokyo smoke euh, c'est 40 quelques dollars, ça que Tokyo Smoke. J'ai hâte d'avoir ça en, en vidéo. Écoute, Jean, c'est fou raide. Euh, il m'a donné plein d'articles pour mes animaux, pour mes chats. Il m'a donné des jouets pour mes chats. Il m'a donné des bols pour mettre de l'eau, du manger. Euh, parce que là, il mange tous les deux dans le même bol. Il me fallait un deuxième bol pour qu'ils puissent um, avoir chacun leur affaire, avoir leur intimité. Venez des contenants ici que je vais prendre du cannabis, un super cendrier d'une marque de d'une marque rapport un peu avec les papiers, un peu le cannabis finalement. Un briquet du cannabis, quatre échantillons. Ça c'est quatre gros vidéos. Euh, un livre. Ça c'est. Je pensais c'était. Je sais pas ce qu'il y avait là-dedans, mais c'est des cotes, c'est des cartons déjà euh, pré-coupés. Coupé, c'est vraiment là pour être paresseux. Comme ça. Et puis là, on a notre cote déjà. Un briquet du Canadien, un deuxième briquet, des, euh, du papier à rouler, un super plateau de raw, super beau. Et puis deux échantillons pour, les, pour le manger pour les animaux. Wow! Waouh! Je t'ai soufflé, man. Je t'ai soufflé, on se crée à Noël. Hey, merci beaucoup, Jean. Euh, ça, c'est vraiment super. Euh, tout est super. Tout, tout, tout est super. Merci beaucoup. <rire> c'est super. Euh, je voulais vous dire quelque chose, je suis en de mon fils d'idée. Je viens de le trouver. Encore une fois, pour ceux qui n'ont pas Instagram, j'ai annoncé une nouvelle aujourd'hui. Euh, j'ai, sans faire exprès, effacé une vidéo une vidéo d'un échantillon que je m'avais donné auparavant Un échantillon. l'échantillon c'était le la variété elle s'appelle numéro 302 Warlock c'est un produit avec CBD j'ai passé la vidéo mais c'était le cannabis qui venait de l'Ontario c'était le cannabis le pire cannabis du Canada euh, la raison c'était pas à cause que c'était avec des feuilles c'est pas à cause que c'était vraiment quand c'était mal flushé. Ça brûlait la gorge. C'est un cannabis avec 10% de THC. Et puis, c'était vraiment très, très fort. Ça, ça, ça brûlait. Euh, c'était une compagnie euh, Harvest Street. Je ne veux pas me tromper. C'était un peu les initiales. c'était pas écrit au complet. Et puis, euh, je ne sais pas si cette marque de commerce-là appartient à une grosse multinationale comme canopie, mais euh, je sais pas comment ça que ça a passé euh, avec les tests Canada, ou je sais pas si ça a été un, un, un cannabis qui, qui, qui, qui a passé entre deux chaises, comme on dit, mais vraiment, vraiment, vraiment, vraiment, vraiment, euh, <coughs> les 3-4 dernières puffs, euh, je les ai pas fumées. Euh, ça, ça, ça, je sais pas si Jean euh, t'a pris des notes, sur quel cannabis ou si, as des, des, si tu te rappelles un peu là, de, de certains cannabis en particulier mais le Warlock numéro 302 vraiment euh, très, très très très très très fort vraiment très désagréable on finit ça sur une note positive un gros merci Jean c'est exceptionnel ce que tu fais pour la chaîne merci c'est très apprécié et puis euh, je te donne du vidéo, je te donne du contenu. Puis je vais essayer de... Je sais pas comment tu dis ça d'habitude, là. Ta petite expression. Euh, en tout cas, je vais essayer de te divertir du mieux. Que je, que je te régale. Je vais essayer de te régaler du mieux que je peux. Euh, on continue là-dessus. Merci. Bye.